Chers traders et investisseurs, vendredi 17 janvier, bonjour. Alors les marchés sont en grande forme ce matin. Ils gagnent environ 1% et sont de nouveau à l'heure plus haut ou proche de leur plus haut grâce en partie à de bons chiffres chinois cette nuit et une très bonne clôture des marchés américains hier. N'oublions pas que les marchés américains battent record sur record. Donc c'est très important pour expliquer la très bonne santé ou au moins la santé correcte des marchés européens ce matin. Donc tout est merveilleux, c'est bien. Mais nous ne changeons rien et nous n'engendrons pas de nouvelles positions en swing trading. Nous attendons des catalyseurs réels. Mais... Il est clair que si les marchés américains continuent à battre des records dans les jours ou les semaines qui viennent, nous voyons mal les marchés européens changer de direction. Donc nous continuons néanmoins à surfer avec succès sur les vagues en day trading. Et cela a plutôt tendance à nous réussir. D'autre part, nous attendrons des chiffres importants cet après-midi, et n'oubliez pas que les résultats des sociétés américaines continuent de tomber tous les jours. Dans ce contexte, nous avons réalisé ce matin un véritable strike. Nous avons réalisé 4 trades gagnants sur 4, accompagnés et même de 3 médailles. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, un très bon week-end et à lundi.